Recherche de fuite, fuites localisées. Il est sale l'eau, il y a beaucoup ah ouais. de vagues. Hein. Mais ils ont mis le drapeau ou pas Exactement, ici. On est descendu à une. Ouais. Hein. C'est normal, le hein, gaz est fermé. Oui, oui. Ouais, euh, c'est idée. Je me dis c'est se consomme. Recherche ensemble. de fuite. Ouais, ouais. Ça a été dur, mais trouver trouvé sur un réseau de chauffage pour combien de bâtiments 3, 4... Dans les deux résidences, ça fait combien de bâtiments, là, un ferroyer 200 à peu près. 200, 200 locataires. 200... 200 Oui, des copros, oui, pardon, oui. 200 logements. 200 logements. Je suis détecté. maintenant, il y a plus de gaz.